Allongez-vous tranquillement. Portez l'attention sur votre respiration. Vous suivez le rythme de l'air qui rentre et qui sort. À chaque expiration, vous vous détendez un peu plus. Et vous laissez venir l'inspiration tranquillement derrière. À chaque cycle respiratoire, le corps se relâche encore un peu plus. Imaginez que vous êtes en train de faire la planche sur l'eau. Il n'y a aucun effort à produire. Le seul mouvement qu'il y ait est lié à la respiration. Le mouvement à l'inspire, l'air qui rentre, le mouvement à l'expire, l'air qui sort. Vous imaginez être posé sur l'eau, avec un espace infini en dessous de vous. Posé sur l'eau au milieu d'un océan calme comme un lac, lisse, avec un espace infini vers le ciel au-dessus de votre corps, de l'eau à perte de vue en arrière de votre tête. De l'eau à perte de vue, en deçà de vos pieds, vous êtes entouré par des espaces infinis, de la même manière un espace infini à la droite de votre corps. Et à la gauche de votre corps. Dans toutes les directions autour de vous. Un espace infini. Et Tous ces espaces délimitent votre corps. Qui est comme un état d'apesanteur qui fonctionne automatiquement. La respiration se fait seule, sans que vous interveniez. Il n'y a aucun effort à faire. Juste être porté par l'espace qui vous entoure. et laissez l'air entrer et sortir tranquillement par les narines, sans rien faire d'autre que de porter l'attention sur le souffle et sur l'espace qui entoure votre corps. Infini dans toutes les directions. Tout doucement, vous commencez à faire des petites contractions musculaires. Partout dans le corps. Vous bougez un petit peu les bras et les jambes, le buste, la tête. Vous ouvrez très lentement les yeux. Vous prenez tout votre temps pour vous redresser. Et vous restez dans cette ambiance de relâchement et de détente.